receiving you, Guardian. The Vanguard saw value in our investigation. We are tasked with the recovery of any information or relics pertaining to the darkness. Welcome back to the Glycon, Guardians. I expected you to be gone after the armistice. This ship is Cabal. I have a duty to its crew while Callus remains free. What have you found in our absence? Hidden records in Glycon's mainframe. From your lost Guardian. They're decrypting as we speak. <laughs> je vais réapparaître et être sur cette plateforme j'espère que le micro est revenu après cet accident technique ces petites difficultés merci Plaisible, pour ton écoute attentive traverser cette grille en la détruisant tout simplement avec mon fusil à pompe puis continuer de progresser je vais continuer glisser, faire demi-tour j'ai choisi d'opter pour des équipements un peu différents aujourd'hui avec cette dernière session avec l'arcaniste j'ai choisi d'utiliser un arc qui est ici, qui tire trois flèches un fusil à pompe et un lance-roquette. Normalement ces armes devraient être assez polyvalentes pour vaincre les différents ennemis qui vont se dresser contre moi. Mais surtout, par rapport aux sessions précédentes, j'ai essayé d'avoir un élément de chaque élément disponible dans le jeu pour pouvoir faire détonner les boucliers de mes ennemis de façon assez fiable et efficace. Donc mon fusil à pompe fait des dégâts classiques ou des dégâts de stase, mon arc fait des dégâts électriques et mon lance roquette fait des dégâts solaires. Les dégâts du néant sont apportés par ma classe, plutôt ma doctrine dans le langage du jeu, avec donc des grenades violettes du plus bel effet que, que je peux améliorer grâce à mon équipement. Enfin, qui sont plutôt améliorés grâce à mon équipement. La preuve en est, voilà, ces petits ces petites explosions violettes qui sont très efficaces j'ai cependant eu un petit problème puisque je voulais charger mon lancer de grenade pour améliorer cette grenade et ça n'a pas marché donc je pense que mon bouton est là est légèrement grippé et je vais donc devoir intervenir pour le déplacer je vais traverser, franchir ce gouffre et aller de l'autre côté, il faut que je me dépêche pour atteindre l'autre côté de la membrane, voilà je vais m'arrêter en hauteur et souffler dans ma manette. Généralement, ça suffit à dégripper le bouton L1, ou plutôt LB, vu que c'est une manette de Xbox. Vous avez peut-être entendu mon soufflement. En tout cas, j'espère que cela suffira. Je vais... Bon, très bien. Les scribes ont décidé d'exploser tout seuls, comme des grands ça me va tout à fait, 1 et 2, donc c'est un fusil à pompe qui est assez efficace, j'ai bien fait de choisir cette arme, je vais sprinter, sauter, me propulser, bon là c'est un petit peu dommage parce que j'ai une flèche améliorée qui est électrique, donc je ne vais pas la gâcher et je vais tirer plutôt avec mon fusil à pompe. Bon je vois que ma super est déjà prête, donc je vais l'utiliser sur ces scribes, cette espèce de grande boule du néant devrait être plutôt efficace pour les éliminer, donc cette flèche améliorée est très puissante parce qu'elle permet de fonctionner comme une espèce de, de paratonnerre qui va euh, diffuser de l'électricité. Donc c'était un peu l'inverse d'un paratonnerre qui normalement l'absorbe, mais là c'est un paratonnerre inversé. Cette flèche qui diffuse de l'électricité tout autour du point d'impact de la flèche. Dans le compacteur de déchets, ce sera particulièrement pratique pour éliminer les scribes. Les scribes en masse qui sont bien sûr les pires ennemis de cette mission après le boss de fin. Le boss de fin et ses attaques de mêlée cosmiques qui sont tout à fait dévastatrices. Donc là pareil, il faut que je conserve justement ma flèche améliorée. Je vais donc tirer avec le fusil à pompe. Je dispose de deux charges de grenades. Donc je vais aussi pouvoir les utiliser pour disperser les scribes. Mais. C'était vraiment un langage de, de force de l'ordre Comme si on dispersait des manifestants Donc je vais essayer d'utiliser un autre terme Je vais activer, charger ma grenade Ça ne marche pas, donc mon bouton L1 doit être un petit peu défaillant Je vais tirer ah, ça n'a pas suffi à tuer un ennemi Je vais chercher les fusibles Il y en a un ici M'éloigner un peu Ah, la, charge, la grenade chargée a fonctionné cette fois Très bien, donc il y en avait un Voilà, ici, mince. J'ai fait un mélange un peu raté entre tirer sur les scribes et euh, tirer sur les fusibles, donc résultat, je n'ai fait ni l'un ni l'autre. C'est dommage. J'aime beaucoup mon... ma coque de spectre avec ce personnage, cette espèce de... de symbole des arcanistes qui est autour de la coque de mon ah, oh, je suis arrivé trop tôt, je vais me refaire broyer, c'est dommage. On va devoir patienter encore 15 secondes parce que j'ai été un peu précipité et distrait. Plof Je me fais broyer et je suis pris dans une roulade incessante. C'était assez rigolo cette animation sur mon corps. Plus que 3 secondes à patienter. Je vois mon spectre qui flotte dans le ciel et ça y est, je peux me rematérialiser à son niveau. Donc, il faut que je fasse attention et que je retienne l'emplacement des différents fusibles, parce que si jamais je meurs dans la prochaine salle, il faudra que je refasse tout, euh, toutes ces opérations de destruction de fusibles. Voilà le premier, le deuxième est ici et le troisième est tout au fond. Donc place est assez pratique et facile à retenir puisqu'ils sont à l'autre bout de la salle par rapport au levier. Mais bon, ce sera plus simple si je ne meurs pas dans la prochaine salle, donc je vais faire attention. C'est parti, donc je vais charger ma grenade et la garder en main jusqu'à l'apparition de cet ennemi-là. Cette grenade qui est une grenade du néant devrait suffire pour le tuer en un coup. Donc là, les flèches électriques vont être très très puissantes face au ravageur qui me court dessus. Voilà. A chaque fois que je fais un... que je tue un ennemi avec ses flèches électriques, eh bien la prochaine flèche est électrique, donc tant que je terrasse un ennemi avec de l'électricité, je bénéficie de ces super flèches paratonnerre. Là c'est idéal parce que euh, les dégâts d'électricité de la flèche sont tellement importants que... Ah, il en reste un. J'ai entendu le bruit des chaînes, voilà, que je n'ai pas besoin finalement de de euh, charger les flèches jusqu'au bout, pour qu'elles soient efficaces. Bon, il faut quand même bien viser pour tuer les ennemis. Voilà, ensuite le dernier, je vais utiliser ma grenade. Je fais celui-ci au corps à corps, détruire la tourelle pour enlever l'invulnérabilité et là je fais au corps à corps avec mon fusil à pompe, puis une mêlée. Bien. Cette salle s'est plutôt bien passée. Entre euh, mon arc électrique et euh, mes grenades, c'était plutôt réussi. Donc Pour la salle suivante, il a un crépitement assez bizarre. Je ne sais pas à quoi il est dû. C'est la première fois que je l'entends. Est-ce que vous l'entendez aussi C'est très étrange. On dirait comme un, un feu ou des braises. Mais je n'en vois pas la source. Dans cette salle, je vais énormément apprécier mon arc électrique. Pour éliminer tous ces petits ennemis, je vais conserver... Ma super pour les abominations, utiliser ma grenade sur ce capitaine. La tourelle est détruite, je tue cet ennemi, puis j'attends que celui-ci sorte de furtivité, ça y est. Ici, des ennemis doivent rester. J'ai raté ma, ma flèche électrique. Ici, je vais tirer au pied des ennemis pour les faire exploser. Sur celui-là, un tir de lance-roquette. Ça n'a pas suffi à le tuer. Je vais essayer de finir le capitaine avant que les ravageurs arrivent. Pour avoir une flèche électrique. Voilà la première. Il faut que je m'éloigne pour éviter les dégâts de zone des abominations. C'est bon. En étant en hauteur ici, ça devrait aller. Je vais attendre que ma vie remonte. Puis jeter ma super sur l'abomination. Voilà. Je vais tirer des flèches paratonnerre Depuis les airs. Les scribes apparaissent, mais avec les dégâts électriques de mon arc, je peux les éliminer très facilement. Quels sont les dégâts subis par l'abomination Un tiers de barre. J'espérais leur faire plus de dégâts avec ma super. Je vais donc utiliser mon lance-roquette pour entamer un peu plus leur barre de vie. Voilà, encore un petit peu je vais tirer sur celle-ci et aller l'éliminer au corps à corps pour pouvoir respirer un peu plus donc là, ce sont principalement des ravageurs qui apparaissent je vais jeter une grenade pour les détruire ici, tuer cet ennemi puis tuer cet ennemi je n'ai pas récupéré de flèche électrique donc il faut que je la récupère par ici ah, les ravageurs arrivent donc je vais pouvoir m'en servir pour récupérer l'effet électrique ici détruire cette tourelle tuer ce ravageur qui approche tuer les scribes faire des pas de côté vers la gauche pour prendre des distances tirer au sol pour que l'onde de choc électrique élimine le scribes tirer au sol là-bas, essayer d'atteindre le point faible du capitaine je l'ai touché mais ça n'a pas suffi à le tuer alors, ça y est cette fois c'est bon est-ce qu'il y a des ennemis qui m'arrivent dessus en mêlée a priori non, mais il reste un capitaine corrompu en hauteur, je vais lui jeter une grenade améliorée dessus. au niveau de ses pieds. Voilà. Lui tirer dans la tête. J'ai réussi à le tuer avant que sa tourelle ne le protège. Qu'est-ce qui reste comme ennemi Alors, cela a un bouclier solaire. Voilà pour ses dégâts. Je vais reprendre l'arc pour les petits ennemis. Tirer dans les jambes. Récupérer l'électricité tirer dans les pieds du capitaine, puis lui tirer dans la tête tirer sur cet ennemi pour le foudroyer ah j'ai touché son bouclier, c'est bon dans les jambes c'est réussi améliorer les dégâts de mon lance-roquette mon lance grenade avec cette faille et essayer d'atteindre l'abomination voilà donc là je peux m'approcher pour l'achever au corps à corps je ne vais pas m'en priver je glisse, passe entre ses tirs et l'achève, c'était le dernier ennemi la zone de réapparition limitée a disparu est-ce que c'était mon arme qui grésillait Alors en écoutant avec cette espèce de flèche Je n'arrive pas à savoir si c'est ça Je vais attendre la fin du dialogue Mais visiblement pour, pour que nous entendions toujours le même dialogue en boucle cette semaine cela doit signifier que pour que ces morceaux de dialogue changent, il faut attendre le reset hebdomadaire. Donc peut-être que lundi et mardi nous avons entendu des dialogues différents, mais à partir de là, de, de mardi à mercredi à aujourd'hui, nous avons dû entendre exactement les mêmes sons. Alors, je change d'arme. Et effectivement, ce fusil à pompe ne grésille pas alors que là, avec l'arc, on entend des espèces de craquements, euh, de, de craquements électriques. Est-ce que ça signifie que euh, l'arme est euh, améliorée donc Je vais tirer. Et effectivement, donc ces crépitements euh, électriques signifient que, est, euh, va que la prochaine flèche que cet arc va tirer va être améliorée. Donc, finalement, c'est un élément de feedback sonore dont je n'avais jamais pris conscience jusqu'alors. Alors, Alors j'ai failli me tromper de chemin, c'est dans cette direction qu'il faut aller au départ pour franchir cette première membrane. Avec l'Arcaniste, je suis plutôt à l'aise. J'ai un peu moins de difficultés à, à parler du jeu en même temps que je joue, puisque c'est vraiment le personnage que je, que je maîtrise le mieux, avec lequel je suis euh, le plus agile, peut-être le plus efficace. Je connais bien les déplacements et la façon de sauter avec. Donc, euh, j'ai l'impression d'être... Euh, être plus à l'aise à l'oral avec ce personnage-là qu'avec les deux autres et notamment avec le titan. Le titan, finalement, je pense que ce qui me gêne, c'est que sa façon de sauter est assez proche de celle de l'arcaniste, mais avec beaucoup plus de d'intensité dans la propulsion, avec beaucoup plus d'inertie, et ça fausse beaucoup mes déplacements parce que je m'attends à planer comme avec l'arcaniste plutôt qu'à me propulser, et ça fausse beaucoup mes... mon jeu aérien. cette salle je vais prendre un peu de hauteur pour faire exploser les scribes et utiliser ma super sur ces ennemis qui ont des boucliers euh, euh, des boucliers du néant je ne sais pas si ça va marcher si je tire dans les jambes puis une attaque de mêlée et derrière dans les jambes ah, puis une attaque de mêlée il reste encore un ennemi qui est là-bas. Je vais charger une grenade en état couvert, me décaler et lui jeter dessus. Voilà. Donc c'est une grenade qui explose en petits fragments magiques. Et si un ennemi venait à prendre tous les fragments, les dégâts mono-cibles sont assez élevés pour le tuer. Détruire le fusible. Ah. je tire à côté. Je retire à côté. C'est bon. Ensuite, récupérer la sport. Il faudrait que je trouve des munitions de fusil à pompe. Ce serait idéal. Donc, bien vu, Blazy Blue. Tu avais raison. C'était bien mon arme qui, euh, qui grésillait. Je vais sauter. Hop. Me laisser tomber et arriver. Dans cette zone. Commencer, comme d'habitude, à détruire les grilles. Voilà. Jusqu'au fond du couloir. Puis, je vais tirer sur les orbes sports, pardon pour les actionner et là avec l'arcaniste ça risque d'être un peu plus compliqué de... ah voilà ça risque d'être un peu plus compliqué d'échapper au script donc je vais plutôt les détruire j'aurais dû finalement attendre un peu avant d'utiliser les sports. donc là je vais glisser pour récupérer ces briques de munitions lourdes continuer de courir tourner à droite puis encore à droite et voilà cette portion de la, de, de, la mission s'est plutôt bien passée je vais continuer, donc là c'est un peu dommage d'utiliser mon arc électrique sur les sports donc je vais plutôt utiliser une attaque de mêlée alors dans cette salle un lance-roquette, ah il était déchargé le lance-roquette serait plus efficace ici, les flèches électriques je vais utiliser ma faille d'augmentation de dégâts et tirer sur les abominations. La première est tombée et la deuxième n'a plus beaucoup de vie donc je vais l'achever avec l'arc. Je vais commencer à être un peu économe par rapport à mes munitions spéciales et mes munitions lourdes parce que le combat contre le boss de fin approche et je voudrais conserver mes munitions de lance-roquettes pour le boss. Je vais continuer, tourner à droite. Arriver jusqu'au sport au fond, à gauche, les détruire d'un coup de mêlée, et continuer. C'est peut-être un peu plus économe de les faire avec euh, l'attaque de mêlée plutôt qu'avec le fusil à pompe, j'aurais dû faire ça depuis le début. Je sprint, saute, glisse, sprint, saute, saute, saute, ici je vais prendre de la hauteur, mettre une attaque de mêlée, puis un coup de fusil à pompe. L'attaque de mêlée m'a permis de récupérer un peu d'énergie de grenade et je suis tombé parce que j'ai rebondi contre la partie. Oh bah alors. Oh non, il est tombé aussi. Donc c'est une rambarde qui est particulièrement glissante visiblement. C'est assez étonnant euh, parce que c'est quand même assez rare dans ce jeu que les les ennemis soient pris d'envie de sauter dans le vide de la sorte. Détruire la tourelle, voilà, finalement je sais pas, euh, je sais plus à quoi sert cette salle puisque euh, il n'y a pas vraiment de, de choses à débloquer dans, cette, euh, dans cet endroit, donc euh, je pense que la tourelle est juste une espèce d'embûche, un ennemi euh, qui pourrait éventuellement nous ralentir dans notre, euh... Ouh là, là, là, là. j'ai raté mon saut, nous ralentir dans notre traversée de la salle. Mais euh, il n'y a pas d'interrupteur supplémentaire dans cette, salle, dans cette petite salle avec la tourelle. C'est assez bizarre. Je vais réapparaître et essayer de sauter avec un peu plus d'agilité et de réussite. C'est bon. Bon j'ai récupéré des munitions de fusil à pompe, donc je ne vais pas m'en priver. C'est quand même plus rapide que deux attaques de mêlée. Je saute. Je saute et je double saute et me propulse pour atteindre. Le sac de sport qui est ici, je vais à nouveau tirer, recharger le lien Grégor, tomber ici, glisser, atterrir sur cette partie plus large de la passerelle pour éviter de tomber et continuer jusqu'à arriver dans cette salle. Je vais utiliser une bannière pour recharger toutes mes munitions, ça me donnera un peu plus de marge de manœuvre pour ce boss de fin. Bonjour bonjour, allons-y. Je vais me cacher par ici, utiliser ma grenade directement ici, recommencer, ah, je n'ai pas réussi à la charger, lui tirer dans la tête, visiblement il est un peu embêté, donc là c'est très bien, je vais pouvoir lui tirer dans la tête jusqu'à ce qu'il passe en phase 1, s'il passe en phase 1, oui, voilà. Donc pour ces ennemis là, je vais encore une fois user et abuser du pouvoir électrique de mon arc. Pour éviter d'être submergé. Comme dirait le professeur Chen, c'est très efficace. Je vais... Non, j'ai raté le tir dans la tête. Pour cet ennemi là, je vais me rapprocher avec le fusil à pompe. Glisser pour être en dessous de sa ligne de tir. Et voilà. Tirer sur cet ennemi. Tirer au milieu de tout le monde pour faire déclencher l'électricité. Glisser, tirer et achever. Pour ces petits ennemis, je vais utiliser mon fusil à pomper, mon attaque de mêlée, recharger pendant que j'actionne le premier fluide de refroidissement, utiliser mon arc et tirer entre les deux ennemis restants. Je vais glisser, sauter, actionner le deuxième fluide, entrer dans la salle restante, tirer pour éliminer l'ennemi, recharger donc mon effet lightning rod, qui me donne cette flèche électrique très puissante et en descendant je vais directement mettre ma super sur le boss qui se trouve ici à droite donc je vais d'abord le saluer avec une roquette malheureusement la roquette lui est passée au dessus je vais attendre qu'il me court dessus pour mettre la super voilà donc c'est une super qui est Très efficace puisque, comme vous l'avez peut-être vu, il vient de passer directement en phase 2. Donc là c'est assez idéal. Je vais tirer ici pour gérer le groupe d'ennemis en hauteur. Éliminer cet ennemi là. Tirer sur cet ennemi à longue distance. Tirer sur les scribes, l'onde de choc les élimine. Tirer sur cet ennemi à longue distance. Tirer par ici pour ces ennemis. Alors, où -ce que se trouve le capitaine Là, je vais lui jeter une grenade dessus. Tirer sur ce petit ennemi, récupérer la flèche électrique, éliminer ce dernier ennemi, cet avant-dernier ennemi plutôt. Et je vais avancer au fusil à pompe pour le dernier capitaine corrompu. Tirer, mêler, tirer. Alors là, tirer. Ah, mêler un peu court, voilà. Je recharge tout en activant le premier fluide. J'attends un petit peu. Ici, je dois encore avoir une flèche électrique. Tout à fait. Donc, Ah, ça n'a pas suffi cette fois-ci pour les tuer. C'est bon. Je vais actionner le deuxième fluide. Je suis beaucoup plus concentré sur cette phase de, de boss de fin. Parce que je, je me souviens des échecs, notamment d'hier soir. J'ai dû m'y reprendre à de nombreuses reprises pour... Euh, terminé cette, cette étape donc je suis un peu plus concentré sur mes actions de jeu que d'habitude le boss était directement ici est ce que c'est la zone de la rambarde non mais je dois pouvoir voilà, utiliser l'effet d'électricité pour éliminer les ravageurs qui restent je vois qu'il reste des petites quêtes des petites briques pardon de munitions lourdes ici je vais utiliser mon lance grenade mon lance roquette sur les ennemis Bon, j'ai eu le ravageur, c'est un peu dommage d'utiliser le ravageur pour, enfin le lance-roquette pour un si petit ennemi. Des ennemis apparaissent, je vais les accueillir avec ma grenade. Est-ce que le boss de fin se trouve toujours ici Oui. Dans ce cas, je vais lui tirer dessus au lance-roquette, à tout à l'heure. Tomber sur cet ennemi, ma grenade est rechargée, donc je vais l'utiliser sur le boss. Voilà. Je suis tombé. Hop, c'est bon, j'ai réussi à esquiver l'attaque de mes... où oui, il y a des scribes. Je vais fuir, sortir de ce coin, utiliser mon arc électrique, tirer entre les trois ennemis, les flèches se dispersent et les éliminent, continuer, et il en reste là-bas. Voilà. Ma super est bientôt rechargée. Je vais la conserver pour la dernière phase. Ici, tirer sur ses ennemis. J'ai réussi à toucher du premier coup. Tirer dans ce groupe qui me fonce dessus... Puis sur le boss et reprendre de la hauteur puisque des ennemis viennent d'apparaître ce sont des petits ennemis donc c'est assez simple je vais les de mêlée pour les éliminer c'est assez suffisant pour ces ennemis là ah je vois une brique de munitions lourdes ici je dispose de 4 munitions de lance roquettes ça devrait permettre de faire passer le boss en dernière phase voilà ah je viens de gaspiller une roquette tant pis je vais précharger une grosse grenade. Et j'élimine ces ennemis là. Bon je vais reprendre l'arc. Pas gâcher mon bon, lance-roquette sur ces petits ennemis. Les scribes sont tous tombés. Il reste une flèche à mettre dans cet ennemi, voilà. Éliminer ces ennemis là. Mais plusieurs ravageurs viennent d'apparaître. Heureusement. Cet arc qui s'appelle la Goule Trinitaire Il Est plus qu'efficace pour les éliminer Une flèche, deux flèches, trois flèches Actionner le liquide de refroidissement Traverser pour actionner le deuxième L'erreur à ne pas faire ici c'est d'aller directement actionner le troisième Sans avoir actionné les deux premiers Pourquoi c'est une erreur Parce que le temps d'actionner le fluide est de ressortir. En fait, les dégâts que l'on prend en étant dans cette zone qui est très chaude, euh, on décède sur le chemin de la porte. Donc il faut bien actionner ce, le, ce fluide en dernier. Alors je vois qu'il y a beaucoup de tirs qui fusent depuis le bas, donc je vais précharger une grenade, me laisser tomber et la jeter. Bon, tirer dans les jambes du boss de fin. D'accord, déjà des ennemis. Utiliser mon lance-roquette au corps à corps, pourquoi pas en étant couvert derrière le pilier, ça devrait me permettre de survivre. Je vais être un peu plus euh, un peu plus euh, généreux en, en tir de lance-roquette sur mes ennemis parce que je vais finir le boss avec ma super. Mince, Je tire à côté, je vais utiliser ma grenade, la charger, la jeter sur ennemi, passer au fusil à pompe, l'avancer, tirer. J'ai un peu moins besoin de, du lance-roquette dans cette situation, parce que le, le boss de fin devrait subir des gros dégâts de ma super. Voilà, il a pris une grosse partie de sa barre de vie en dégâts. Donc, il ne reste plus que quelques flèches à lui mettre dans le corps. Je récupère les orbes de pouvoir. Les munitions qui sont au sol, ces briques vertes, ne sont que des munitions spéciales pour le fusil à pompe, mais je suis déjà au maximum. Je vais descendre et... tirer sur ces ennemis. Les ravageurs qui me courent dessus ne me font pas peur. Je vais quand même... prendre un peu de hauteur. Où se trouve la rambarde Ici. Là ouais, c'est très bien. J'ai pu utiliser la rambarde pour me rapprocher bon, Là par contre je n'ai pas réussi à tuer les ennemis C'est bon Alors, où se trouve le boss Je vais récupérer les orbes qui sont là Il est là Je vais prendre de la hauteur avant qu'il ne m'arrive dessus Est-ce que je peux le tuer à partir de la rambarde Non bon, Je vais traverser Je sprint, j'ai le pouce gauche qui mène mon stick jusqu'au bout jusqu'à maximum de son déplacement je me laisse tomber alors je guette l'ennemi je crois qu'il est tout au fond donc je vais appuyer sur b enfoncé pour utiliser ma faille non ce n'est pas lui là bas il est là donc, je vais tirer une première fois dessus je retourne dans ma faille pour pouvoir bénéficier du bonus de dégâts l'ennemi n'a pas l'air de vouloir venir sur moi donc je vais essayer de tirer dans son flambeau ma faille c'est éteinte, c'est dommage, viens vers moi, viens vers moi, hop, ah j'ai raté mon saut, vu la proximité je vais pouvoir utiliser le fusil à pompe et la grenade pour achever l'ennemi, ça devrait bien se passer, voilà, je pense que c'est la première fois de la semaine que cet ennemi est, est tué en étant aussi près de lui, c'était un bouffe d'artifice final pour conclure cette série de streams. Donc comme d'habitude, je vais me diriger vers la dernière salle en passant par ce conduit d'aération ici. Je glisse, je tire et je descends. Saute, je me baisse avec B. Je franchis cet ultime petit couloir et je vais chercher l'arme de mon compagnon d'armes déchu sur le pont. Et voilà. Bon la commande est un peu désobligeante puisque ça m'indique que je vole l'arme plutôt que d'en faire l'acquisition ou de la récupérer ou de la sécuriser. c'est assez. C'est assez troublant. Et encore une fois, le dialogue se déclenche très tard. Donc je vais me positionner ici sur la tête de ce personnage et faire des bêtises. Donc voilà, j'ai un superbe oiseau sur mon bras, un oiseau holographique. C'est merveilleux. Bien. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. J'espère que cela vous aura plu. Je vais prendre un dernier bain de soleil avant de me déconnecter. Je vous remercie pour euh, votre attention euh, tout au long de cette semaine. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Comme je l'ai dit euh, brièvement sur Twitter, je vais euh, marquer une petite pause par rapport à ces performances en ligne. Je vais euh, remplir mon carnet de bord, euh, prendre quelques notes et essayer un peu de tirer quelques conclusions sur cette première semaine d'expérience. Et puis peut-être que... Euh, si cela me semble pertinent, je réitérerai l'expérience, pourquoi pas avec un autre jeu ou avec une autre mission de Destiny 2, pour essayer d'observer d'écouter les différences. Merci beaucoup Esteban Green et Blazy Blue. Je suis très heureux de lire que c'était chouette comme tout. Donc je vous quitte en sirotant un holo-soda en bronzant avec un soleil qui n'existe pas. Et je vous dis à très bientôt et bonne soirée.